Bienvenue dans cette deuxième vidéo où on vous fait euh, rapport, Guy oui. Burkhardt et moi-même, de ce que nous avons vécu ici à cette convention internationale de conférenciers professionnels ici à Washington DC. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ah oui, il faut la voir hein. Sinon, on ne va pas comprendre la suite. Hein. <rire> voilà, ce sont des épisodes. Ah ouais, voilà. ah ouais. Regardez le premier. le les... voir, l'épisode numéro 1. Si vous ne voyez que celle-là, regardez le premier, mais allez voir aussi les suivantes parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, oui, oui, il faut voir les suivantes aussi. Il hein. y en a d'autres. Ah ouais, sinon, vous n'allez pas comprendre. Hein. Voilà. J'avais envie de partager avec Guy, que j'ai invité avec moi sur des vidéos, de partager avec vous les plus belles citations et les plus beaux enseignements que nous avons reçus des plus grands speakers internationaux et des personnalités de la télévision, du monde du sport et du monde de l'entreprise qui nous ont formés pendant 5 jours. Et il y a des citations. Elles font pleurer, hein. De rire et parfois même... Ah mais pleurer, pleurer hein, Moi j'en ai vu qu'ils sont partis les larmes aux yeux Mais pas en rigolant, hein. <rire> Putain, ça rigole pas, c'est du sérieux, là Alors... C'est du lourd Je vais euh, citer... Euh, Gary. Rifkin, qui a été le, le vainqueur, il a reçu le Cavett Award. Alors, Cavett Award dans le monde des conférenciers aux États-Unis, c'est la plus belle distinction qu'on peut avoir. Comme vous avez chez nous les Césars ou que vous connaissez les Oscars, et eh bien, c'est le César des conférenciers. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Et on a pu assister à ce genre d'événements ah, oui. de, de, à la hollywoodienne. Ah, ah, oui, oui. C'est ça... pas impossible que Michel l'ait l'année prochaine. Non, c'est peut-être un petit peu tôt quand même. Ah. Parce qu'ils en voient du lourd quand même. Ils envoient du ah, oui. Est-ce que Gary Rifkin a dit à un moment donné c'est à chaque fois que vous donnez donnez donnez et eh bien vous recevrez recevrez recevrez c'est pour ça que je reste toujours avec michel hein. on ne sait jamais <rire> j'aime bien qu'il donne moi ça m'arrange donc moi je trouve ça extrêmement euh, puissant parce que c'est quelque chose que j'applique dans ma vie je suis quelqu'un de très généreux et euh... enfin, je confirme hein. <rire> Appliquez ce principe vraiment dans votre vie. Parfois, on se demande, mais pourquoi il ne se passe rien dans ma vie Mais est-ce que vous vous êtes demandé si vous-même vous avez déjà apporté quelque chose à ah quelqu'un oui. d'autre Si vous voulez être nourri des autres, ou si vous voulez vraiment que des choses changent dans votre vie, commencez déjà par donner. Je ne cesse de le dire, si vous voulez que votre vie change, il va falloir que... Que vous changiez quelque chose, si, si vous ne changez rien, votre vie sera toujours la même. Ceux qui vont à la pêche tous les dimanches, ils, ils comprennent, hein, parce qu'avec un âme son, si ne rien au bout, euh, il ne se passe rien. Hein. Ah, c'est beau ça Ah, ah c'est ah. une belle métaphore. J'aurais même pas pu l'inventer ah, moi-même. Bah, bah, bah, bah, bah. Mais normal, comment hein vous rester sérieux avec ça Avec les services clients, évidemment, que si on ne donne rien, le client, il ne vient pas. Hein. Exactement. Si vous voulez recevoir, pensez d'abord à donner. Mais donner généreusement et de façon la plus sincère possible et c'est là où les choses se passeront dans votre vie j'avais juste envie de confirmer ça mais ah bah oui. euh, t'as raison je hein. le vis et euh, alors donner c'est quoi donc concrètement bah, donner dans une association mais pas donner de l'argent donner, donner de du vos, temps par exemple du donner du temps, temps de vos talents vous avez peut-être des choses à offrir dans ce que vous avez fait ouais. dans vos compétences euh, euh, voilà, soyez quelque part Membre d'une association et participez activement Ça va vous faire rencontrer des gens Ça va vous donner des idées Ça va vous faire vivre des expériences extraordinaires Et quand vous donnez, les gens vous renvoient Cette gratitude et vous, vous rencontrez Des gens qui serviront vos propres projets Et j'ai posé la question un jour à un colonel de l'armée du salut Il m'a dit le plus important, bien sûr quand ils ont de l'argent C'est important parce que ça, ça leur permet De mener à bien leurs projets Mais le plus important c'est de donner du temps aux autres Exactement, voilà pour cette petite vidéo très courte je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo où on va bah, écouter partager avec vous une citation suivante un enseignement suivant que nous avons appris lors de cette convention. C'est quoi le suppositoire derrière hein, déjà bah, C'est le Washington Monument. Ah je savais pas, bah, tu viens de me le dire. Hein. Voilà c'est très masculin. Ah, ah ouais c'est masculin, <rire> ça ressemble à un gros suppositoire. Hein. Allez je vous dis à, à bientôt À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, Ciao, ciao.